Salut à tous, c'est Rose. Hey comment ça va non, <rire> non, attends, vas je la refaire, putain, je cigarette. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, C'était tarpe Prevayant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, quelque chose que vous avez sûrement jamais vu. Ça concerne ce petit objet, donc essayez de trouver dans les 30 prochaines secondes à quoi ça sert et... Euh... Vous me direz si vous avez trouvé dans les commentaires. Du coup, on se retrouve là pour une petite vidéo sympatoche dans le sens où, en fait, on nous parle de sobriété énergétique, du fait de moins consommer, moins polluer, moins dépenser d'énergie. Et moi, je me dis que d'un point de vue personnel, je peux le faire. La famille, les amis, à l'échelle des éclairages d'un appart ou d'une maison de consommation, on peut le faire en général. Mais je trouve ça dommage que les entreprises, en général, ne le fassent pas tellement. En tout cas, pas celle de l'industrie, parce que ça peut être compliqué à faire et je peux comprendre ça. Je vous parle plutôt des entreprises comme... Les grosses sociétés qui vendent des télés, des équipements informatiques, toutes ces choses-là, qui font que c'est des équipements qui consomment toute la journée et euh, ça envoie du pâté niveau consommation. Et moi, je me dis quand même, mec, on nous parle de moins consommer et eux, les télés sont allumées toute la journée. Donc, vous avez sûrement quelques idées de magasins en tête, euh, chez qui on va aller faire un petit tour. Parce que du coup, ce petit appareil sert tout simplement à éteindre les télés. On est sur une sorte de télécommande universelle. Tu appuies sur le bouton, tu la pointes en direction de la télé et bim ça c'est Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, les petits exemples, ce que ça donne. Et n'hésitez pas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura une petite surprise, des petits bonus, parce qu'il faut changer un petit peu de format de vidéo. Allez. Bah regarde. Après pour la portée, tu vois. C'est la on va tester là, à gauche, regarde. Ouais. ouais. Mais tu vas tourner. Par contre, lève l'écran, tu... ouais. Après, pour la portée, tu vois, c'est un peu le... Voilà. C'était fou, C'est drôle, hein. Tu veux tester Non, c'est bon. Comme vous le voyez, ça fonctionne super bien. Attends, regarde. Regarde, là. Les, les doigts à gauche. Je crois qu'on a... qu certaines, elles le comprennent en allumage. Ouais, parce allumé et montré, de... Voilà de qui font bien kiffer. Donc voilà, euh, on fait une nouvelle variante en termes d'expérience. Comme vous l'avez vu sur les télés, ça fonctionne franchement bien. Et je me demandais si par rapport au niveau des écrans comme ça en extérieur, si ça fonctionnait. Bon, je pense que ça ne fonctionne pas. On va quand même tester pour voir. Alors, le gros, comme on a vu en termes de distance, on est sur du 3, 4, 5 mètres proche. Je pense pas que ça fasse quelque chose. Ah, j'ai cru, ça a switch. <rire> bon là, c'est sûr que ça fait rien. Et là, je pense que c'est pareil en termes de technologie. Bon, ça aurait été quand même très étonnant que ça fonctionne. Mais bon, tant pis. Allez, la suite. Il faut que ce soit en contact direct. Parce qu'en fait, j'ai essayé à travers les vêtements. Waouh, le shutdown. Ah non, ah non, non c'était peut-être. <rire> ça, ça, dit... ça fera de la belle image. De ce que j'ai compris, c'est le petit système qui fonctionne juste en fait avec les LED infrarouges. Euh... Ouais, infrarouge, c'est ça. Et en fait, ça permet de déteindre sur commande toutes les télés. Et à gauche. Caca là, là bas caca. Tu caca là ah, ah, Là-bas, c'est la douche. C'est la, la douche. baignoire. Ah, ouais. Non, alors, vas-y. Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour la vidéo... Ah putain, je fais de la merde. <rire> J'allais dire, pour la cinquième prise, ce sera que la huitième. Allez, on s'en bat les couilles.